Petit fou gens, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial qui est, euh, du coup, bah, comment j'ai customisé mon, mon casque de roller d'abs. Donc là on le voit pas, mais au début ce que j'ai commencé à faire c'est passer plusieurs couches euh, d'après-plastique euh, transparent du coup sur le casque. Et là je suis en train de faire une sous-couche noire euh, pour être sûr qu'en dessous de toutes les autres couleurs on va avoir un beau, un beau noir. Parce que le casque qui va pas être uni, vous allez voir ça va être assez chouette. Donc j'en mets un petit peu partout, on peut voir que je suis vachement trop proche du casque, du coup ça va faire des, des coulées un petit peu, peu moches, mais comme il y a beaucoup de couleurs après, c'est pas trop grave. Donc là, je suis en train de mettre un truc que j'aurais dû mettre à la toute toute fin, et faire la toute toute fin, mais comme j'étais super excité de le faire, je l'ai fait au tout début, ce qui était une connerie monumentale. Et donc du coup, je suis en train de mettre un pochoir d'un crâne de chat, donc j'ai trouvé le dessin sur euh, internet, je l'ai modifié et tout, et, euh, et du coup, après, je l'ai posé et voilà. Donc je suis obligé de plier parce que forcément ça n'a pas la, casse, la forme du casque. Mmh j'aurais pu couper, mais j'ai décidé de plier parce que je pouvais, le, je pouvais le faire. Et je scotche tout ça un petit peu n'importe comment. En fait, j'aurais dû genre être au plus près du crâne et découper vraiment la forme. Euh, tout autour et mettre plein de scotch. Donc c'est pas ce que j'ai fait, tant pis. Donc on voit, c'est scotché n'importe comment. Donc là, je vais mettre une peinture dorée, brillante, qui est très bling et qui est en vrai genre super jolie. Donc voilà, j'en mets plein. Et on voit que je galère parce que, bah, que j'ai pas recouvert le reste du casque et parce que j'aurais pas dû faire ça à ce moment-là. Donc c'est complètement idiot, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc maintenant que j'ai mis plein de doré partout, <rire> euh, je vais rajouter une autre couleur et qui est une sorte de bleu vert un peu sombre. Euh, moi j'appelle ça un turquoise canard. En anglais la couleur s'appelle teal je crois. Et euh, voilà, donc du coup je mets plein de turquoise canard et 3-4 heures plus tard je décroche... Euh, mon... mon truc le machin là euh, qui est un pochoir voilà je décroche le pochoir et j'en chie parce que c'est fait n'importe comment donc voilà mais le résultat est plutôt pas mal là ça se voit pas genre forcément super bien parce que euh, je l'ai fait le matin et donc la lumière est très très contrastée mais en vrai ça rend plutôt pas mal donc là, il manque le nez du crâne du chat. D'abord, je remets un petit peu de verre et on voit un petit peu euh, au milieu qu'il y a une trace de doré qui, qui, qui s'est formée autour du scotch. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et du coup, j'essaie d'enlever ça. Je prends un journal. Enfin, je fais vraiment n'importe quoi parce que du coup, maintenant, j'ai une trace un petit peu droite du journal. Mais c'est pas grave, je vais régler ça là, par la suite. Donc du coup, là, je repose un autre pochoir qui okay, est le même sauf que j'ai découpé en négatif pour pouvoir mettre du noir sur l'emplacement du, du nez hop on donne un petit coup de noir et voilà c'est fait et maintenant je mets du rose parce que, parce que j'avais envie et parce qu'il est... est vachement chouette ce rose il est vachement flashy et tout et avec le turquoise ça, ça rend vraiment vachement bien donc là on voit que j'ai été obligé de refaire un passage de doré parce que du coup euh, c'était pas... pas bien réussi j'avais touché parce que comme je vous ai montré, je l'ai enlevé le pochoir que 3-4 heures après, donc j'avais laissé des traces de doigts, enfin bref. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch tout autour sur la liaison et euh, j'ai découpé au cutter. Euh, et donc du coup, on est vachement plus proche, on est complètement euh, solide et je peux me permettre de faire ça, mais j'ai encore un problème avec mes scotch. Parce que le crâne, j'aurais vraiment dû le mettre genre, à la toute toute fin quand j'aurais eu genre, toutes mes tâches de fête et tout. C'est pas ce que j'ai fait donc là j'enlève finalement le scotch je suis en train d'avoir un petit peu d'appréhension parce que j'ai l'impression que ça n'a pas bien marché comme il faut en vrai c'est plutôt pas mal du tout mais on va voir qu'il va se passer quelque chose que je n'avais pas prévu donc on le voit à l'intérieur j'ai recouvert genre toutes les parties en polystyrène avec du scotch de recouvrement et euh, j'ai aussi bouché euh, les trous du casque avec du papier j'ai mis du scotch de recouvrement à l'intérieur. Et là, du coup, je passe du vernis. C'est un vernis mat et je vais en passer, euh, je crois, 5 ou six couches toutes les deux minutes. Je vous montre que la première parce que c'est pas intéressant. Et du coup, ça va être vachement chouette sur toutes les couleurs, sauf le doré qui va devenir genre tout terne et tout et super moche. Et du coup, j'étais super triste. Du coup, j'ai repassé du doré après. J'avais déjà collé un sticker sur le casque et euh, j'ai repassé le doré qui du coup sera pas verni Et là il est genre super beau, il brille et tout, il y a des reflets, enfin c'est vraiment chouette. Et donc du coup là c'est la toute fin, j'enlève vraiment le, les dernières parties du scotch. Donc là pour le coup il y en a vraiment beaucoup parce que j'ai vraiment essayé de faire ça de façon euh, nickel et tout, pour avoir vraiment un beau doré, j'en ai profité pour repréciser un petit peu les contours que j'ai pu repréciser. Alors il y a un petit peu des coulures qu'on voit à l'emplacement des orbites et tout, mais euh... ah, du coup il y a le... <coughs> le chat de ma coloc qui passe. Mais voilà, du coup on a un rendu que je trouve vraiment super chouette, avec mon petit sticker derrière, et je vais en rajouter un tout dernier pour que mon casque il soit parfait. Donc voilà c'est mon casque il est fini et je fais du roller derby avec alors forcément vous commencez à me connaître un petit peu j'ai pas pu m'empêcher de rajouter mon orientation sexuelle et romantique sur mon casque ça paraissait évident donc voilà donc là j'essaye d'appliquer mon sticker genre proprement et tout et je vais rapidement me rendre compte que il est trop euh il est trop gros par rapport à la courbure du casque du coup j'ai vraiment pas moyen de genre, le faire correctement et en même temps il est pas assez gros pour que je puisse plier donc du coup je vais me rendre compte de ce problème dans un instant j'ai donné un coup de ciseau dedans euh, dans sur un des, des rayons quoi, dans, dans l'axe du centre pour euh, pour pouvoir avoir une jolie pliure. Allez meuf, rends-toi compte que tu n'y arriveras pas. Voilà, je me rends compte que je n'y arriverai pas. Non. Voilà. <rire> Donc il colle bien hein, le sticker. Là on a l'impression que je peux le décoller facilement et tout, mais euh, en vrai il colle vachement bien. Euh, je l'ai acheté sur Redbubble avec d'autres stickers et avec genre des foulards trop beaux. Genre un euh, aux couleurs du drapeau trans mais genre revisité un petit peu façon Galaxy et un autre aux couleurs du drapeau lipstick lesbienne mais genre pareil, euh, rebidouiller -re un petit peu pour faire quelque chose de, de vraiment sympa. Donc du coup j'applique mon petit sticker bien comme il faut consciencieusement, parce que je suis une meuf consciencieuse. Je fais les choses dans n'importe quel ordre et je pas beaucoup d'organisation, mais je suis consciencieuse. Et voilà, je vous présente mon casque de roller derby. Tout fini, tout beau, tout magnifique. Je suis assez heureuse de, de ce que j'ai fait. Ça m'a pris euh, cinq ou six jours avec euh, tout ça. Voilà, tipoui.